Donc, on démonte des cartouches T611, t 602 T0611, 0612, 0613 et de la marque Epson, des cartouches d'imprimante qui ont toutes tout été changées parce qu'elles étaient, d'après l'imprimante, vides. Donc, il y avait sur les couleurs 5 exemplaires et sur les noirs, il y en a une dizaine. Donc, elle est vide parce qu'elle est vide là. Quand on regarde l'autre partie du réservoir, sur toute celle qu'on a ouverte, surprise, c'est que l'autre partie du réservoir est pleine. Donc, on n'a consommé que la moitié de l'encre qui était dans la cartouche. Glorieusement, là. On a toujours ça d'encre. Sur cinq cartouches jaunes, on a récupéré tout ça d'encre. Sachant que sur cinq cartouches jaunes, il y en a pas mal qui est parti dans l'évier. Voilà, donc on est en train de faire maintenant les bleus. Et on a exactement le même phénomène que dans toutes. La moitié, en fait, toute cette partie du réservoir, n'est pas consommé, ce qui est consommé c'est cette partie du réservoir c'est à dire à peu près la moitié de l'encre qui est dans la cartouche quand on l'achète voilà, Epson merci et au revoir